On nous demande de factoriser le polynôme f de x égale 20x carré plus 40x moins 60. On peut l'attaquer directement, mais on constate que 20, 40 et 60 se divisent tous par 20. Donc f de x est égal à 20 facteur de x carré plus 2x moins 3. 20 fois 3, 60. 20 fois 2, 40. 20 fois 1, 20. On va factoriser donc juste g de x qui est égal à x carré plus 2x moins 3. Et après, on va multiplier par 20. Alors, quelles sont les racines Quelles sont les solutions de l'équation x carré plus 2x moins 3 égale 0 Alors. On peut faire bien sûr la règle discriminant, mais rappelons-nous x carré plus 2x plus 1 moins 4. Autrement dit, ici on a complété un carré. C'est la méthode de base pour trouver les solutions. Compléter un carré. 1 moins 4 égale moins 3. x carré plus 2x plus 1, ça vous va Ça fait bien sûr x plus 1 au carré. Moins 4, c'est 2 au carré, égale à 0 a carré moins b carré, ça fait a plus b fois a moins b. On y va. x plus 1 plus 2, facteur de x plus 1 moins 2 égale 0. Ce qui donne x plus 3, facteur de x moins 1 égale 0. Les racines sont, évidemment, x1 égale moins 3, x2 égale 1. Équation produit nul. Du coup, je reviens à notre f, f de x est égal à 20 fois x carré plus 2x moins 3, et x carré plus 2x moins 3 se factorise comme, d'après le cours, x moins x1, c'est-à-dire x moins moins 3, ça fait x plus 3, facteur de x moins x2, c'est-à-dire moins 1. f de x est égal factorisé sous cette forme-là. On va essayer de factoriser f de x égale moins 3x carré plus x plus 10. Le discriminant associé est égal b carré 1 au carré moins 4 fois a fois c. Moins 4 fois moins 3 fois 10 qui est égal 1 au carré c'est 1. Moins fois moins c'est plus. 4 fois 3, 12, fois 10, 120. Égale 121. C'est un carré parfait. C'est parfait. X1 égale moins B, c'est-à-dire moins 1. Moins racine delta, moins 11. Sur 2A, 2 fois moins 3. Attention, 2 fois moins 3. 2 fois moins 3, oui, moins 6. Qui est égal, moins 12 sur moins 6, égale 2. X2 égale moins 1 plus 11 sur le fameux moins 6, est égal moins 1 plus 11, 10, sur le moins 6, égale moins 10 sur 6, simplifié, 5 sur 3. Du coup, f de x, selon le cours, est égal petit a, c'est-à-dire moins 3, fois x moins x1, fois x moins x2. Moins, moins 5 tiers, ça fait plus 5 tiers. Bien sûr, les malins qui ne veulent pas avoir des fractions, n'ont qu'à multiplier moins 3 avec le deuxième facteur, et pas le premier. Hein. Ça suffit, x moins 2. Et moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Et moins 3 fois 5 tiers, ça fait moins 5. F de x égale x moins 2 fois moins 3x, moins 5.